Yorana les amis, j'espère que vous allez bien <rire> Comment, Tu vas cacher la caméra <rire> okay. D'ailleurs les amis je mets un chapeau parce qu'en fait on filme le soir on revient de l'entraînement de taekwondo Sinon il brille Et en fait je brille carrément parce que c'est la lumière de la maison et tout Vous voyez là le truc là C'est pas très top donc allez vraiment le chapeau Puis là c'est mieux Charli, la chocolat. Je brille plus Allez prochaine question Yo Rana, les amis j'espère que vous allez bien bien dans cette nouvelle vidéo ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui Dans cette vidéo c'est assez spécial parce que du coup je vous allez rencontrer ma soeur Bye voilà ma soeur Teng, Heimiti. Miti, En fait, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur Youtube parce que ça fait un petit moment que... Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo Youtube, je crois que la dernière c'était avec Miss Ma Oui La vidéo qu'elle ben, a manqué et tout Voilà On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo Brothers and Sister Tag Sir, brother and sister tag. I know my English it's very good. <rire> en fait, le principe c'est que j'ai récupéré des questions que j'ai trouvées sur internet. On va répondre bah, tout simplement à ces questions-là. Oui? Ok, let's go. Let's go. Poing. Transition de. C'est malade. Voilà. Alors, euh, la première question c'est. Et ouais, j'ai écrit sur un bout de papier la vieille école. Qui est le plus vieux Elle est la plus vieille. <rire> Ça se voit que non. Oui, hein. euh, si, je pense. Non, mais dites-nous un peu en commentaire qui est plus vieux. Voilà ou... la ride. Ouais, mais bah attends, tu commences à voir aussi. Je sais pas. Vrai. <rire> non, en fait, c'est moi le plus âgé. Voilà, je suis l'aîné. Le plus vieux. Le plus vieux, voilà. Vous pouvez essayer de deviner en fait, j'ai quel âge et elle a quel âge, voilà, dans les commentaires. Sachant qu'il est le plus vieux, dans le cas. Ouais, voilà, donc, ne me dites pas que. Que. Voilà. Que... <rire> Ouais, voilà. Non, que voilà bref Voilà dites nous en commentaire nos âges respectifs Et euh, j'irai checker voilà. tout ça Ensuite deuxième question Avez-vous d'autres frères et sœurs Bah oui on a un frère ah, bon. Oh le pro il va voir la même Il va voir la vidéo si, et notre petit frère est euh, italien de notre ville Où nous avons fait nos études également Ouais et il s'appelle Teng Tsun Ou Teng c'est pareil D'ailleurs il va revenir très très bientôt dans deux semaines Pour les vacances et faire un stage aussi à Thaïti. On te fait de gros bisous Bisous Tsun Avez-vous eu des disputes mémorables Des disputes oui, des mémorables, je sais pas. Bon en fait, on se dispute euh, toujours, tout le temps. temps <rire> c'est comme ça, sinon c'est. C'est normal. Il hein? n'y a pas de <rire> relation brother and sisters, so you know. Non mais toi t'as pas pas euh, quelque chose qui t'a marqué, marqué, marqué. Bah non parce qu'en fait on a tellement bah, comme tu dis on a vraiment beaucoup de disputes, euh, des petites disputes et tout et tout mais. Bon. Plein de disputes mais on oublie vite. Voilà c'est ça et c'est ça qui est cool. Qu'avez-vous en commun? Qu'est-ce qu'on a en commun ah, Pas la faussette. C'est-à-dire T'as une faussette toi Ah, moi j'ai ouais, une faussette, elle est là. Ici. Et à aussi. Bon en fait, j'ai deux faussettes là. Le ouais à euh, part si ça, non... qu'est-ce qu'on a en commun Pas le taekwondo. Le taekwondo. Ouais, bon, on fait du taekwondo tous les deux. Elle est noire de taekwondo. Et je, je suis ceinture noire. Elle a été championne de France de taekwondo avant moi. En première. Ouais, et après moi j'étais championne de France aussi. Mm. Donc, ouais, le taekwondo, bah, c'est notre passion commun, on voilà. va dire. Qu'aimez-vous faire lorsque vous êtes tous les deux C'est disputer. Non, je fais <rire> <rire> oui, on aime bien se disputer. Non, quand on est tous les deux, euh, souvent, bah, on fait le ménage. <rire> C'est très viril ça Mais ben non mais on fait le ménage quand on est tous les deux. Ouais. On fait la vaisselle, on est sur la table. Sinon parfois euh, on chante, Ah ouais, surtout lui. Ah non il faut pas dire. Ah oui on adore chanter en fait. Enfin, euh, j'adore mais bon la musique ne m'adore pas. Voilà ouais, ça veut pas dire qu'on chante bien mais on adore chanter. Ah voilà. bon, ça va. ouais Oui moi je chante. Il... Vraiment... En fait il a progressé, ça va. J'avoue, j'avoue. <rire> <rire> quand t'as eu un coach Ah ouais Je sais pas, question. Non, c'est que oui. j'adore chanter, c'est une de mes passions. Je ferai peut-être des vidéos où je chante prochainement. Donc Préparez le parapluie. Ah ouais, il va commencer à pleuvoir. <rire> Avez-vous des surnoms l'un pour l'autre bah De base, je, je l'appelle Coco, qui signifie voilà. grand frère en chinois. Moi, je l'appelle Hemiti bah, parce que c'est la petite soeur, donc du coup, euh, j'ai pas. Mais il mon petit frère qui t'appelle Tia Tia. Bah, c'est mon petit frère aussi. Donc euh, on n'a pas vraiment de surnom. Par contre, les, les personnes extérieures pensent que c'est un surnom quand je l'appelle Coco. Ouais. Du coup, il dit oh c'est trop mignon. Mais en fait, ça veut juste dire grand frère en chinois. Voilà, enfin, voilà c'est ça. Comment vous taquinez-vous Comment vous taquinez-vous Ah j'adore. Moi j'aime bien la taquiner. Bah, j'aime bien dire euh, ah t'es pas jolie et tout et tout. Et moi j'ai la même réaction à chaque fois. Mais en fait, c'est vraiment pour l'embêter, hein. Vous savez. Oui. Non mais c'est pas c'est pas méchant. Je dis euh... bah, souvent elle aime bien elle aime bien dire ah j'ai grossi et tout et moi j'aime bien ah, dire. Ah du coup euh... Ouais je veux dire ah bah oui c'est vrai <rire> Mais elle sait que c'est pour rigoler Mais elle aussi elle aime bien dire euh, mes cheveux sont moches et tout Alors que mes cheveux... C'est toute ma vie les cheveux et tout. Bah avant c'était pas comme ça Ouais mais, ouais. mais J'avoue voilà. la couleur c'est stylé mais bon la longueur euh, ouais, mais, un Il paraît long. que c'est la mode donc euh, Voilà. je tolère C'est ça Êtes-vous proche <rire> euh, oui là on est très très, on proche. Est très proche Là on est... On est proche quand même <rire> Euh non mais pas trop et là on est pas proche du tout et là on est proche -franche. non moi je trouve qu'on est Très proche. en règle générale euh, même si on se dispute, euh, on est très proche je pense que c'est nos études ensemble comme on a vécu ensemble euh, lors de nos études euh, bah, à Lyon ouais, quand j'étais à Lyon, parce qu'après j'ai déménagé à Paris et là, du coup, je me euh, rejoignais parfois ouais euh, le week-end t'es bien content quand je faisais le ménage hein. ouais, <rire> parce que j'aimais bien à Paris parce que j'étais tout seul et tout. je faisais ce que je veux euh. et après bah, des fois me rejoignais bah, pour aller visiter Paris et tout et tout et moi j'ai vu bien le quartier asiatique et c'est là-bas qu'on a fait euh, sa première vidéo YouTube. Oui. Donc ça... vous pouvez aller checker. <rire> ça remonte. Moi, j'y étais, j'ai regardé il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, ouais, la toute ça première vidéo, c'est Wim. Ça m'a fait euh... bizarre. Déjà, euh, le cadrage, c'est blagounette. Euh... C'est les trucs à deux balles, c'était du lip sync en flisse. Non, ça, c'est la deuxième vidéo. Ah ouais Ça, si vous regardez bien, ah on, oui. me voit, on, on me voit en train de le filmer à travers ses lunettes. Ah, ah oui, oui, oui. oui non, non, franchement, la première vidéo, elle est juste épique, elle est iconique. Franchement, ouais, n'hésitez pas marrant. à aller la voir. <rire> Prochaine question, elle est quand même cool, celle-là. C'est décrire l'autre en un mot. Je dirais intelligente. Genre, pourquoi <rire> Bah oui, parce que je trouve que es intelligente. Pourquoi Bah parce que. Pourquoi parce que pas C'est pas une <rire> Allez, et toi en fait, c'est quelque chose à avoir ouais, avec ton caractère, ta face. Hein. Bah, comme comme l'a dit euh, un, un enfant, que tu avais toujours euh, le sourire collé euh, au visage. Ah, ouais, je, ah oui, est très Il très est toujours chauveux. souriant, bah, même quand il est gêné, bah, du coup il sourit. Même quand, bon, quand il est en colère, il ne sourit pas, mais <rire> ah non, Ouh, ça souviens. bouge. Ah oui, non. je me souviens de ce ouais. petit garçon-là. C'est un petit oui, garçon, voilà. il, il, il devait avoir... Euh... Il était très jeune. Était... Ouais, il devait avoir euh, 8 ans, je crois. Truc et du coup, ça t'avait bah, touché quand il avait dit ça Ouais, en il fait, il, il m'a il dit pourquoi j'ai toujours le sourire euh, aux lèvres ouais, quelque chose comme ça. Non mais un petit gosse, un petit gamin qui me dit ça J'étais juste euh, choqué quand il m'a dit bah, ça La vérité sort de la bouche des enfants Du coup, bah, c'est vrai c'était beau Donc voilà. Allez, next question Qu'est-ce qui vous embête plus chez l'autre Susceptible, voilà, c'est susceptible ouais. Ah toi t'es d'accord Oui, non, susceptible... Euh... Ah il le sait, bon c'est déjà ouais, bien Ouais, je suis d'accord, euh, okay. je suis susceptible ah. Alors moi, ce qui m'embête chez toi, c'est qu'elle est perfectionniste <rire> trop perfectionniste. Ça dit dire qu'elle veut toujours faire les choses bien et tout et tout. Et J'aime bien faire des choses assez farfelues. Ouais, tout on ça est opposés mais en euh... même temps c'est complémentaire du coup. L'école. Concernant l'école, est-ce que tu étais bon oui, élève j'étais meilleure que lui. <rire> c'est ouais. ça, ça la question ouais, est-ce que tu es bon élève et euh, quel métier euh, tu fais euh, actuellement En fait, euh, j'avoue, là je, je me dévoile complètement. Oh, euh... Et ça me met pas vraiment en valeur, mais je travaillais énormément à l'école, vraiment beaucoup, plus que lui, vraiment beaucoup plus que lui, j'en suis sûr. Mais il avait quand même de meilleurs résultats ou bien équivalents, mais sans, sans vraiment. Euh, sans en vraiment fait, euh, je sais pas pourquoi, mais euh, j'avais, euh, je travaillais mieux qu'elle à l'école. C'est à dire que j'avais, enfin, je travaillais pas plus qu'elle. C'est à dire que j'avais de meilleures notes en moyenne, en moyenne générale, que ça soit en ou mathématiques, bien dans certaines matières. ou en français ou en physique, je me dévouais super bien. Mais euh, voilà, je travaillais pas énormément voilà. parce que je me concentré vraiment dans le taekwondo. Mais disons que moi pour euh, avoir de bonnes notes je travaillais alors que lui il avait de bonnes notes en, en travaillant moins. <rire> J'avais beaucoup de chance que voilà je sais pas j'apprenais vite les leçons et tout. Hein. Voilà. Mais en gros on, on avait de bons résultats que il avait soit des facilités ou bien moi qui travaillais beaucoup mais le résultat ouais. est là on avait de bonnes notes. Bah, en fait en même temps on était obligé d'avoir de bonnes notes parce que sinon euh, nos parents nous interdisaient d'aller au taekwondo donc euh, c'était un peu le challenge euh, on devait à chaque fois être dans les cinq premiers ouais, cinq dans les cinq premiers ou sinon bah pas de taekwondo et vous vous savez notre amour pour le Taekwondo, vous savez notre amour pour ce sport qui est notre passion bah, Depuis tout petit bah, on faisait tout pour faire partie des, des premiers quoi Quand j'étais au lycée ou bien, depuis longtemps je voulais faire euh, dans l'enseignement Je voulais être professeur. je pense que j'ai regardé trop de mangas mais bon Voilà je voulais être professeur pour euh, transmettre un peu les valeurs que je vous souhaitais Et modifier la façon euh, d'enseigner aussi peut-être que je trouvais que c ça n'allait pas Et d'ailleurs, tu as quoi comme diplôme en fait Faut Ah le oui dire, ouais. euh, Je suis diplômée d'un Master 2 en Stratégie Management Que j'ai réalisé euh, au Japon Dans une business school dans le Kansai ouais. Et ah. moi, bah, j'ai un diplôme d'ingénieur En énergie, exploitation et maintenance des installations Donc c'est tout ce qui concerne l'efficacité énergétique Et euh, l'environnement en général J'ai travaillé euh, voilà, travaillé en métropole Chez ENGIE En tant que responsable chef de projet Où je, où je manageais des équipes moi, Je me souviens, je me souvenais euh, Je corrigeais tes rapports j'avais énormément de rapports à rendre, bah, ma hiérarchie et tout Et, bah, et genre je... on se répartissait les tâches hein. Parce que je devais faire aussi des présentations de mes ouais, différents projets Par contre projets. les présentations c'est lui ouais, je, devais faire... je devais présenter en fait mes différents projets euh, à différents clients industriels Et tout et, tout. Ouais, et j'ai beaucoup appris là, avec mmh. ça ouais, Tout ce qui était technique parce que j'étais vraiment euh... C'était intéressant ouais, J'étais très pointu dans le technique, dans tout ce qui est euh, chauffage Dans tout ce qui est thermodynamique, tout ce qui est mécanique des fluides Au niveau de ah, ouais composition des matériaux etc ben, Tout ça je savais faire l'électricité citer la mécanique donc voilà et toi tu fais quoi alors du coup je travaille au service du tourisme dans la cellule hébergement et toi tu fais quelque chose à voir avec euh, les élèves ben, en fait en fait j'ai été prof de mathématiques lycée et collège d'ailleurs je fais un petit coucou à tous mes élèves Moi aussi qui regarde cette vidéo et je suis, vous connaissez Amity aussi oui. elle est intervenue aussi pour un spectacle de taekwondo on fait de très gros bisous euh, à l'amener donc actuellement j'ai signé un contrat de mannequinat aux états unis au Texas, je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous savez que je suis allé aux états unis pour euh, dans une agence de modèles si ce pas le cas n'hésitez pas encore à me suivre sur les réseaux sociaux T'es Jon juste ici Instagram j'ai plein de petits projets à venir et de gros projets aussi également donc voilà j'espère que ça va se réaliser avec tout votre soutien je pense que c'est top et puis ben je fais des vidéos sur internet YouTube Pourquoi et en plus il faut savoir que j'ai pas de téléphone enfin j'ai pas d'abonnement Non mais nous comble un youtubeur euh, actif sur les réseaux sociaux qui n'a même pas de mini ouais en fait vous pouvez pas me contacter Allo enfin quoi euh, non mais vous pouvez me contacter sur tous les réseaux sociaux que ce soit Instagram Snapchat Facebook sauf YouTube tout tout tout sauf que quand je suis dehors voilà j'ai pas de connexion j'ai pas de téléphone j'ai pas d'abonnement j'ai rien du tout donc euh... oui free. free à deux euros ouais grave oh non après vos d'affaires seront fâchés contre nous là. <rire> Mais on veut free quand même <rire> Non mais c'est quand même... Ouais ce qui m'a quand même choqué, tu vois, en France c'est quand même pas cher le, le, la 3G et tout et tout. Enfin il n'y avait pas beaucoup de data mais... Enfin la 4G quoi. <rire> Non, mais c'est Et pas au moins il y, y avait du, du wifi oui. Donc voilà les amis J'espère que vous aurez aimé avoir ma petite soeur Dans ma vidéo euh, N'oubliez pas de liker la vidéo si vous voulez la revoir Dites nous aussi en commentaire voilà Si vous voulez la revoir dans ma vidéo Youtube Dites euh, on veut la voir encore Je suis pas une poupée dans les ouais, voilà. Donc euh, n'oubliez pas de liker cette vidéo De la partager et surtout de vous abonner à ma chaîne Youtube si c'est pas encore fait Et d'activer aussi la petite cloche de notification Pour euh, recevoir mes prochaines vidéos J'espère que vous aurez aimé cette vidéo là Dites le moi en commentaire, il nous reste plus qu'à vous dire prenez soin de vous, Maruru, Nana et à bientôt les amis, ciao ciao <rire> ah oui les amis j'avais oublié de vous dire que ma soeur se présente à l'élection Miss Dragon qui aura lieu dans deux semaines, je pense le jour où vous allez voir cette vidéo, ça sera dans deux semaines le 8 juin, le samedi 8 juin à la mairie de Pape -été. si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à voter par SMS au 72 10 vous envoyez Miss Dragon Espace 6. De toute façon, je vous le mettrai juste là. N'hésitez pas à voter par SMS et aussi d'aller liker sa page Facebook. Amy Tank, candidate numéro 6, Miss Dragon. Je mettrai le lien juste en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à venir nous soutenir, à liker sa page. Ça nous ferait super plaisir. À partager ses photos, à partager sa page aussi également. De nous montrer tout votre soutien dans les commentaires. Et en tout cas, ça me ferait super plaisir de vous lire. Donc voilà, n'hésitez pas. À give her some love. A lot of love. Et euh, voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo encore une fois. Ça m'a fait super plaisir de tourner avec elle et n'hésitez pas à liker à fond cette vidéo, à la partager pour qu'on puisse refaire une autre vidéo ensemble. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très très bientôt. Nana